All right. <laughs> poste 92, euh, j'ai 60 ans, ça fait 30 ans que je suis à la poste, et, euh, et je, je suis en grève depuis le 26 mars, euh, contre le licenciement de notre licenciement représentant gouvernement Avec ça, on a agrégé toutes les Rejoindre les Gilets jaunes, c'est une question de, si j'ose dire, de bon sens. On revendique tous plus ou moins la même chose avec des mots différents et des attitudes différentes. Mais on se rend compte, enfin nous en tout cas, je pense que pour les autres c'est aussi une majorité, on se rend compte que de toute manière, ça n'est qu'en qu se réunissant qu'on pourra faire quelque chose. À l'unité, on ne peut rien faire. Il faut s'unir pour, pour avancer, pour déjà euh, réunir les revendications de tout le monde et puis il faut euh, faut être fort pour mettre face à ces euh, gouvernements qui n'ont euh, qu'un qu mot en tête euh, l'argent le profit ensemble euh. tous ensemble ensemble et tous ensemble ensemble tous ensemble en tous ensemble et tous ensemble! Je m'appelle Eleonore, j'ai 46 ans et je suis infirmière, je suis très en colère. La situation dans les services hospitaliers français s'est dégradée, dégradée. Maintenant on est à un niveau absolument dramatique et je pense que le prochain niveau c'est catastrophique. Je prends soin des autres mais personne ne prend soin des infirmières, enfin pas notre gouvernement. Moi j'ai travaillé tant dans le privé que dans le public et la situation est quasiment la même partout. Nos salaires sont très bas, une infirmière débutante commence à 1400 euros, une infirmière moyenne 1800 euros et quand on arrive à 2000 euros on doit être contente. Alors effectivement ça permet de vivre mais euh, ça ne permet pas de vivre correctement. Et puis comme les conditions de travail sont extrêmement difficiles, eh bien on s'arrête, on est malade, on est déprimé, on fait des burn out Et euh, je suis souvent amenée à travailler toute seule quand mes collègues viennent pas. On n'a personne pour nous remplacer. Et on sent bien que personne ne s'inquiète de cette dégradation. C'est comme l'écologie. Il, faut, il y a des situations il faut soutenir les autres. Il faut soutenir les professeurs, les infirmières, enfin les gens qui ont un rôle fondamental et avec urgence. Laissez nous Laissez-nous passer! Laissez -nous passer, laissez -nous passer. Je pense que la base, parmi les cheminots, il y en a plein qui se reconnaissent dans les gilets jaunes. Et c'est normal, parce que la plupart des cheminots, c'est des travailleurs pauvres. Les conducteurs de train, on va dire, ont un salaire moyen, mais la, la plupart des autres cheminots à la base, ils ont des petits salaires, vraiment des petits salaires. Hein. C'est de, de SMIC, quoi. Les, les cheminots des gares, ils sont payés au SMIC. Le service public euh, d'une entité euh, intégrée euh, au niveau du, de la SNCF, était la garante aujourd'hui et la réputation d'une sécurité ferroviaire de haut niveau. Aujourd'hui, on casse tout en petits morceaux pour faire des boîtes avec tous les composants salariés pour pouvoir privatiser des blocs à droite à gauche pour que les lignes rentables soient, soient comment dire, vendues à du privé, avec juste une démarche de rentabilité, mais pas de sécurité, pas de liaison entre les territoires comme on avait depuis toujours. Et on se retrouve effectivement avec, il euh, y a déjà depuis euh, 20 ans, beaucoup de petites lignes, petites gares qui se sont fermées. C'est une volonté politique puisque la route, c'est 25 milliards par an pour l'entretien des routes. Le chemin de fer, c'est 10 milliards. 10 milliards pour l'entretien des voies et construire d'autres voies. Donc c'est bien une volonté politique. Et par exemple, en 2011, le gouvernement a, a, a, a autorisé la circulation des camions de 44 tonnes. Donc ça veut dire euh, du matériel qui avant n'était transporté que par rail, avec une augmentation de 20% de l'entretien des routes. Ça veut dire qu'on sait qu'en transférant les, les matériaux lourds sur la route, on va payer 20% en plus. 20% en plus de 15 ou 20 milliards, c'est énorme. Donc c'est bien une volonté politique. C'est une volonté de passer par la route. Et ça, ça a des conséquences écologiques bien sûr. On ne fait que du euh, transport par la route qui pollue, qui crée des bouchons, qui créent, euh, donc des, des, des, des dégradations euh, de routes. Et effectivement, l'écologie, en réalité, n'est pas du tout euh, le cœur de métier de Macron. On a vu que les, les directions syndicales trahissent le mouvement. C'est clair, la semaine dernière, la CGT notamment, et avec euh, la CFDT, l'UNSA, enfin la plupart des organisations syndicales ont signé un appel au calme. Enfin, c'est n'importe quoi quoi. Les gens, aujourd'hui, veulent un affrontement au gouvernement. Ils ne veulent pas qu'on aille négocier parce qu'on a très bien vu, ces dernières années, que le fait d'aller négocier en fait ça ne sert à rien euh, comme on dit euh, la, la régression elle ne se négocie pas en fait elle se combat et euh, actuellement en fait il euh, y a des grèves il y a des grèves qui existent partout en fait alors c'est euh, à l'échelle euh, d'une unité d'un secteur c'est le peuple donc la base qui, qui ne peut que de par sa force de, de, de nombre et de pensée qui ne peut qu'avancer. À partir du moment où on atteint euh, un petit pouvoir, quel qu'il soit, ce soit un, un pouvoir bureaucratique, un pouvoir administratif, c'est mort. Euh, les, les, les, gens, les gens se c'est après de, de, de, de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de, de récupérer euh, les, petits, euh, les petites miettes que leur laisseront euh, les dirigeants euh, capitalistes, politiques. Donc euh, nous, on sait que, que, que la base a raison. Et il n'y a que la base, quelque part, qui a un comportement sain. <rire> qui se fait autour des gilets jaunes euh, sur la question du pouvoir d'achat, la question de la vie chère, autour des difficultés de vivre au quotidien. Ce mouvement est parti indépendamment des structures syndicales et il continue sans elle. Ben moi, l'impression que j'ai, c'est que la base syndicale euh, est dans le mouvement, mais sans se considérer comme une base syndicale. Plus comme, euh, je ne veux pas dire citoyen, mais comme euh, des salariés en fonction de là où ils habitent, de là où il y a un rond-point, là où il y a un barrage, là où ils font des blocages, et pas forcément en fonction de l'entreprise. Le mouvement syndical, malheureusement, a pris beaucoup de, non seulement beaucoup de retard pour rentrer dans le mouvement, mais en plus le fait, le fait, à, reculons. Le fait à reculons, et ça c'est un vrai problème. Même si on regarde la manifestation d'aujourd'hui, alors qu'il y a aujourd'hui un mouvement général qui se fait, de Décide de faire quelque chose, mais de le faire de manière extérieure. Et ça, c'est un problème. Et nous, on tient à intervenir ici en tant que travailleurs, en tant que travailleurs de la SNCF, qui avons lutté au printemps contre le pacte Macron. C'est qu'on avait énormément de soutien de la population et que d'une certaine manière, ça, ça donnait un aperçu, c'était avant-coureur de ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, on essaye de faire la jonction entre les deux. Et on pense que c'est important, on pense même que c'est primordial. No, <laughs> no, C'est le moment où le, les classes les plus pauvres, euh, notamment, s'unissent et, et bougent pour faire avancer les choses. Et c'est le moment où les syndicats qui sont censés représenter les travailleurs euh, euh, se, se rangent du côté du gouvernement en disant euh, un appel au calme. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gilets jaunes Ils ont tagué l'Arc de Triomphe Enfin, franchement, c'est rien du tout, quoi. Ils ont obligé les, les cafés des Champs-Élysées à fermer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que les cafés des Champs-Élysées fermés trois jours Enfin, faut arrêter le délire. Ils ont, rien, ils ont rien fait de grave. Par contre, il y a eu des morts parmi les, les gilets jaunes. Avec Eric, euh, on était cette semaine euh à un rassemblement de parents suite à l'humiliation des 150 enfants qui se sont retrouvés à genoux, les mains sur la tête. Nombreux ont été relâchés sans aucune poursuite, puisqu'ils étaient complètement innocents. Et euh, sur les 150 enfants, tu en avais, ils sont restés 4 heures à genoux dans des conditions de torture. Des lycéens de, de 14, 15, 16, 17 ans, donc les parents en pleurs qui racontaient leurs émotions quand euh, ils n'avaient pas de nouvelles de leurs enfants, quand ils appelaient le, le, le, le lycée et que le lycée disait « Tout va bien, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. » Aujourd'hui, tous les Français sont touchés. Tous les Français sont touchés. Quand vous manifestez, bah, ils viennent vous matraquer, on vous tire dessus. Il euh, euh, y en a, ils sont mutilés. Il y en a, ils ont perdu des mains. et Il y en a, ils ont perdu des vies. Mais nous, ça fait longtemps qu'on vit ça aujourd'hui dans nos quartiers. Mon frère a été assassiné euh, dans la nuit du 16 au 17 janvier euh, 2018. Euh, bah, la police dé d'épine sur scène, Gaï Camara a été tué, on a tiré à huit reprises dans son véhicule et euh, il a pris une balle dans la tête. Après avoir pris une balle dans la tête, bah, ils ont, là, la police a appelé le Samu. Euh, ils ont déposé mon petit frère euh, à, à l'hôpital de Larry Boisière à Gare du Nord, sous X, euh, alors qu'ils avaient son identité, sa carte d'identité son permis de conduire, et euh, son attestation d'assurance. Après avoir tué Gaï Camara, bah, ils ont attendu plus de 11 heures pour euh, prévenir euh, et, euh, le préfet, a appelé euh, le maire de notre ville. Euh, aujourd'hui, bah, nous, nous nous battons pour que la justice soit rendue pour nos petit frère et pour tous les Gaï Camara, parce que Gaï Camara, ce pas le premier, et ça ne sera pas le dernier. Et euh, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que quand nous, on se fait tuer par la police, bah, ce système il est, euh, il est ancré. Et, euh, et, euh, et, euh, et euh, les procureurs, les juges, les médecins, euh, ils mentent sur la mort de nos frères qui sont assassinés par la police. Donc nous on se doit d'être là aujourd'hui parce que nous sommes les premiers concernés euh, sur les violences policières. Ça fait 40 ans qu'on dénonce, euh, qu'on qu est maltraité dans notre quartier populaire et qu'ils nous tuent. Et bien bah, aujourd'hui, bah, on est là pour montrer qu'on existe aussi et que nos vies valent quelque chose. la France est dans la rue pour différentes raisons. Aujourd'hui, euh, moi personnellement, je milite pour le RIC, donc le, le référendum d'initiative citoyenne. Si on arrivait à mettre ça euh, dans, le, dans la constitution, tous les citoyens français pourraient être acteurs de la politique. On pourrait, euh, sous certaines conditions, euh, vraiment décider de l'avenir de la France au niveau de l'écologie, au niveau des de, de, euh, délais précaires de révoquer un député qui est voleur, qui est tricheur. Et du coup, ça nettoierait la politique. Les Français reprendraient confiance dans la politique. Et ça permettrait vraiment d'avoir des gens qui viennent faire de la politique pour des vraies valeurs.